Ouah Oh Ancien il a ah, l'air trop bien de... Ancien il a trop bien Oh je l'ai pas fait celui-là oh, moi j'arrête après le prochain donc euh, prenez-en un bien Bah Ancien c'est bien Mais non Tu, tu veux y éviter y a... les pirates Non mais c'est surtout, il y en a pas de bien Oh le lâche. Lat... <rire> oh le croire. Je, je dois bosser moi demain, désolé <rire> C'est pas votre cas Pourquoi hein. Bah... quoi Mais... Oh, tiens trop fort Trop fort. Bon, bougez bien. Oh là là, mais jeu insupportable. <rire> jeu de merde. <rire> mais Il y a des boss partout. Oh Arrêtez de respawn sur <rire> ma chaîne Frick. Non, mais c'est quelqu'un qui, qui a failli me faire mettre le trou sans que je fasse exprès. Hop, C'est moi Un petit part. En fait, t'es très bien placé. Là. Ah, parfait. Je suis pas du tout dans la. NON Ah trop. Non, mais c'est pas ma ah, map. J'adore ce qui se passe. J'adore ce mais, truc. T'as quand même vu le niveau du, du truc Comment est-ce que tu peux dire que tu serais bienvenu mais t'es trop nul Non mais on, on... Est on est tous est nuls Non, J'aimerais juste qu'on soit d'accord sur le fait que c'est le trou de 1 ça Non mais c'est inhumain oh. ce truc C'est pour ça qu'ils réussissent du premier coup C'est pour ça que le par est à 1 Il est à 2 Parce que si le par est à 1, oh, c'est le type de mafieux C'est quoi <rire> Ah waouh, oh mon la dieu. La dieu. Bon alors c'est la fin de ce stream, euh, merci de nous avoir suivi. Oui merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas de nous suivre euh, sur les réseaux sociaux et voilà. Ciao. Oh dommage ça oh, Fred. Oh Oh non il retombe, oh, je... oh non Fred. Oh. Et pourtant c'est lui <rire> qui, qui s'envole. <rire> <rire> <rire> Parce que j'en peux plus, ça fait 30 tours que je suis sur ce Ça fait 30 tours. J'en ai marre de ce jeu. Et en un coup tu le fais. Ouais voilà. Non mais en fait je voulais leur laisser un peu d'avance. Non mais regarde. Toi au moins tu me comprends David. Tu vas y arriver Fred. Je oh, me comprends. Oh. Voilà out of stroke. Ah parfait. contre, <rire> il te reste que 18 secondes Fred. Putain <rire> Fred, j'ai l'impression que tu refais toujours le même en plus. Charles qui dit je suis énervé rien hein, qu'en vous voyant. Non Tu fais vraiment toujours le même. <rire> voilà. Voilà, là c'est dur. Le niveau pas prête. Non mais on avait compris là ce moi... hein. oui C'est incroyable. Allez tombe s'il te plaît, je tombe pas... tombe tombe tombe allez tombe Non, non Mais casse-toi toi, toi Je t'ai aidé à tomber. Je suis ah je me passé. rappelle je l'avais All in One celui-ci. Une fois. Mais comme oh. tout le monde... Mais qu'est-ce que tu parles <rire> Tout le monde le connaît le All in One celui Tu parles beaucoup trop à mon goût. <rire> Alors, notre viewer qui nous a rejoint en fait, c'est une brute à jeu. Mais oui, il va, il va faire que des parts à tous ça, les trucs Moi je suis bloqué au début, c'est ça qui est magnifique. Mais il fait mon part il y a que des birdies même. Mais casse-toi, toi, toi. <rire> Mais putain, tu... <rire> plus de ce jeu. Bah, c'est un peu la débandade de Fred. Hein. Mais non, c'est magnifique. C'est ton baroud d'honneur. Prends, Prends la bûche Prends la bûche C'est ça, genre je vais prendre le risque de jouer la bûche. Joue la bûche je suis la bûche Non mais oh mais le beau jeu, Fred La vais finir là Écoute, mon but, c'est de pas finir derrière. dernier, voilà. Frédéric, Alors écoutez, mon but, c'est pas finir mon perrier. C'est si... Quoi Qu'est-ce que tu racontes Oh là là. oh le but Oh, c'était mauvais. Merci Armé. Bah, c'était Diddle, ça, hein, donc... Non. Il faut où Mais où est le drapeau <rire> Non, trop fort Très Antoine, en train de le chercher AAAAAAAH mon dieu Bravo Batia Oh ta fou. gueule hein Pardon <rire> <rire> <rire> ah, ah, Ça va Fla Ah ça y est le il a disparu ça, ça ça pas Ah mais il y en a jamais eu attends je crois quoi Tu me connais ouais, ou pas bizarrement, quand, quand Oh on la merde, oh on a allez en deux vrai. coups Y'a quoi Merdi C'est vrai qu'il pue un peu la merde ben. Ah de ouf hein Y'a un préditigré grecs DLS hein. s'il te plaît Est-ce que je tente ça Mais c'est quoi ces robots Pourquoi y'a des angles Bravo pas le cas Pourquoi il y a des angles mystiques dans ce jeu là Trop fort. Des angles mystiques. Oui il y a des angles mystiques. Mmh, des angles mystiques. Putain la honte je suis derrière Flyaya quoi. Ouais, wow, on peut le ouais. faire une fois ça pour en savoir. Bah on peut tout faire en une fois. Ouais enfin ouais. Ah, oh oh, oh c'était magnifique. Oh le talent. Oh c'était <rire> Bravo. Là, je là ce que dire, c'était vraiment incroyable. Totalement calculé, évidemment. Évidemment. Oh non Non Mais casse-toi casse-toi, Bien fait pour ta gueule, Diddles Mais casse-mais cassez-vous Mais cassez-vous Mais cassez-vous Mais taisez-vous Mais taisez-vous Ah, c'est ça que Oh, mais non Mais casse-toi Allez, rentre chez ta mère. Oh non... Rentre chez toi... Ta mère, t'a fait des gaufres. quoi Super. Personne <rire> ne connaît cette chanson! Mais quoi? Mais qu'est-ce que je vois? Alors, non, mais par contre, je veux bien que tu la chantes. Oh, mais c'est tout simplement Rentre chez toi. Ta mère t'a fait des gosses. Ta mère t'a fait des gosses. C'est quoi, c'est le, le dernier Big Chloéoli? Putain, c'est niveau punch, t'es pas là ce soir. <rire> non, je suis fatigué, <rire> ce, écoute. Hein, je suis fatigué. Ce superbe duo de Francis à la tête du score. Mais putain, mais. Ouais, ouais, ouais. Ça se la pète un petit peu. <rire> Un petit coup... peu ouais, on dirait moi. On va jusqu'à perdre, ça me va. Hein. J'ai tout appris de ah, balles. J'aime beaucoup voir ça. Hein. Non mais en, en fait temps, je m'entraîne m'entraîne être... à, à, à monter les, les, les, les pentes. <rire> voilà. Tu muscles ta balle. Du coup là tu redescends <rire> pour... <rire> C'est ça, je redescends pour mieux remonter en fait. <rire> J'aime beaucoup l'idée d'une balle avec des muscles et qui du coup ne roule plus du tout correctement. <rire> Genre elle a des petits bras sur les côtés qui flexent. <rire> J'imagine ça, ça me fait beaucoup rire. Ah mes yeux putain Oui c'est... Ah mais casse-toi Mais qui... Putain mais, mais je me fais que par tout le... Putain mais... Je sais pas ce que j'ai tenté mais ça a pas marché. Eh Est-ce que euh, un... je tente ça J'aurais pas dû tenter ça. Là c'est le pro faire genre de truc. J'aurais pas dû tenter ouais. ça. Laisse Francis... Euh... Quel enfer. Francis 1 et Francis 2 le faire. Nous euh, les, les commoners on peut pas faire ce genre de choses Putain j'aurais fait un pur truc. Non, non, non. non. non. <rire> oh là, là le birdie, le birdie qui sort de nulle part. Non, mais non, mais, mais pourquoi tu m'as poussé, toi Allez, près de moi. Non, parce que je suis nul. N'oubliez pas que les gauche, ça vous fait sauter. Oh, les... oh, let's go Mais quel joueur <rire> <rire> Mais <ta gueule. rire> Mais je crois que c'est jamais autant venu du fond de mon cœur. Le mec est dernier quoi. <rire> mais je suis nul. Il faut sauter, hein. tu, tu, tu mets pas trop de force et ensuite tu sautes. Ah bon Ouais, à gauche. C'est gauche pour sauter dans le. vous mentez pourquoi, pourquoi Ah bah galère, voilà Démerde-toi Ah bah ah, il ah, est bien le mur hein Mais non mais moi je, je, je crois que vous.. Ah <rire> Essaye de faire clic gauche, tu verras tu saute, clic gauche Quand t'es dans l'eau, tu fais clic gauche. Une fois que t'es dans l'eau et que t'as la petite bouée, tu fais mais clic il gauche. veut pas sauter, c'est nul. Non mais là, fait là par clic exemple, fais clic gauche pour voir. Vas-y, fais clic gauche. Genre bourre clic gauche. je le fais Ah bah euh, ta souris elle a un problème. Attends <rire> Le dernier de la farce, ouais, c'est un peu ça. Ah pardon, ça marche. Ah bah voilà nul. Mais non mais... Ah, là nul, il fallait mieux le faire Oh, oh, regarde, oh, oh, seul, oh. Pas Ah dommage. Ah non, bien. Je pensais que ça allait être reset, j'ai peur. Non, c'est toi, Terry 7. Ah, le, ah, oui, <rire> <rire> oh, mais... oh, oh, ah, je suis très fier de ce Out of Time! Oh, moche! Quoi? C'était quoi ça? Mais non, non mais est ah. là, le joueur du grenier! <rire> <rire> mais tu vas te calmer. Je le trouve très, très méchant. Yo, salut <rire> à tous vrai. les amis. Je retire. Casse-toi, Balka. Non, oh, je suis trop con. Oui. Non, pardon. <rire> non Deuxième fois que je suis un débilos Ah, c'est dommage ça. Mais casse-toi, toi, Deux, Fly, toi. Fly, Ah bah ok, merci Merci Fly T'as caché chance, truc Non, j'ai fait en trois tapes. C'est dommage ça. Non, je suis toujours devant toi et devant. Euh... Mais non Charles, c'est marrant d'être le dernier. Le tout, c'est qu'il faut qu'il y ait du beau jeu. Et Il y en a, ouais, mais est-ce qu'il y en a Faut que ce soit dans la douleur? Genre le fade quand même du out of time, alors que j'étais <rire> en train de rentrer dans le truc, perso, ça me fait beaucoup rire. Moi, je vais je parler, vous passez pas comme ça. Oh putain, j'oublie à chaque fois. Coucou. B. Ah oui, il y, y a un passage secret, c'est vrai. Oui, il y a le raccourci, mais casse-toi, Francis. Par par alors, attends, par en fait, elle. Et pas. Ah. Francis L. Et bim Non mais fly, y a... fly... Ah. Arrête de faire autant que moi Bah écoutez, euh, maintenant je bourre plus les gens, donc j'essaie je de jouer un peu. Mais Oh bon, ah, non, oh ah, non, fait ça va, tu t'es ah, fait arnaquer plus que moi, ça va Ah, putain, ça failli être en un coup. J'annonce rien du tout. Eagle. Atchoum Merde Oh non, quel enfer. Parce qu'en fait, si au départ, vous partez sur la droite, là où il y a une grosse montée, ça vous amène directement au truc. Ah bah voilà, je le savais pas. Oh, dommage, Flyaya Oh, c'est dommage Oh, c'est dommage, ça, Flyaya Oh, c'est moche Ah, c'est moche, Et j'ai testé. Bravo à toi. Ah, c'est moche, bon, ça fly Je que toi, Babka, en ayant raté ça, je veux okay. dire, euh... bah écoute... Euh... <rire> Bravo à toi Salut, Salut Tu peux arrêter de prendre les mêmes chemins que moi, en fout On est habitués à jouer ensemble, qu'il veut que je te dise, moi. Feu Woo Oh putain, je suis passé d'un coup, mais je vais retomber. Dans ce ma vie, c'est de la merde. Ah non. Euh, Pourquoi ça m'a pas fait sauter Parce qu'il faut ah, sauter salut. au moment ouais. où le truc... Euh... Passe. Ça m'a fait sauter en arrière. Birdie Bien ouais... Non, non, c'est bon. Commence pas. Quoi, mais c'est quoi C'était honnête? Oh, je te connais, hein. Tu me la fais mais... pas. Ah, adieu, Francis. Armin! Armin. Ah oui. si. Je l'ai fait assez <rire> dans de fois pour ça. Ah, il... oh, je croyais qu'il avait un petit Pikachu. En fait, il a un canard euh, en plastique. Eh. Avec le. Avec oh, le là, joli ça. Oh, un... ah, joli. Une sorte de tourbillon. Quand même c'est un chapeau, techniquement qui est un chapeau, hein. c'est... un peu méta. Et le chapeau est plus gros que la, la balle. Pourquoi ils mettent des trois petits points dans le chat C'est quoi votre problème Coucou, Troll Race Alors c'était pas toujours troisième, non T'étais aussi quatrième. À partir où j'étais troisième, en fait. À la nuit, là. À la nuit, là. Qu'est-ce qu'on se marre Y'a pas à dire. J'ai failli la oh faire Pourquoi Pourquoi Pourquoi <rire> je retombe Pourquoi je me fais tout le temps Arnaqué par ma vie. Non Mais casse-toi, Balkany Mais Pourquoi tu te fais arnaquer par ta vie Ton pseudo, c'est Balkany West Mais c'est quoi ton problème, DDY DLS, là Mais c'est. Quoi Tu sais qui c'est Tu n'as pas choisi ce pseudo par hasard Tu sais ce qu'il a fait Évidemment que ta vie, c'est. Stop, stop, stop, stop, stop Mais sa vie, elle est cool, à Balkany Bah oui, il a de la thune et tout, il est bien, toi Il est pote ah avec bah tes vérinaires, quand même <rire> <rire> Et ça c'est pas donné à tout le monde hein. ouais. Moi, Je suis désolé, t'es Rinaire, il sait pas que j'existe. Hein. J'avais Mais... compris, vétérinaire, je ne pas du tout. Il est peut avec des vétérinaires, j'étais ah, bah d'accord. <rire> Mais si je connais un vétérinaire peut-être. Voilà, ça y est ça prend une idle, bravo. Genre j'ai connu des gens qui ont fait médecine. Bravo. <rire> <rire> <rire> <rire> Mais tu mais ça n'a pas de sens qu'on m'insulte. Non, je... non mais je connais des gens français. Non Francis, mais... t'as pas bon de me faire ça. <rire> ah, ouais. Pas comme ça. <rire> oh, pas comme ça Francis. Not like this. Ah oui. oui lui. Ah. Parfait. Hey. Oui. Oh, merci Parfait. Ah non par contre Belka tu fais chier quand même. Ah bah. Non mais au moins on est, on est ensemble dans la dans la merde. C'est vrai. Tiens. Merci Belka. Non mais. Ah, c'est pas de chance! Ah là là, j'aurai plus de chance la prochaine fois! Là là. Putain! Ce rebond! Je ne sais pas. Ok! Coup, mais non, mais non, mais voilà! Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Oh! Non, je suis reparti! Non, c'est bon, oh nice! Oh, moins nice! moins nice! <rire> oh, bon. oh! Oh putain, non, j'aurais mis un tout petit peu plus de force. Oh, ça aurait été exceptionnel. Ah ouais, t'aurais mis dans le trou, ça aurait été exceptionnel. Ah, j'aurais j'aurais réussi à faire un all-in-one, ça aurait été exceptionnel. Arvington, pourquoi, oh, fait Francis, pourquoi je... tu fais ça Pourquoi tu fais pas en deux fois, Francis Ou pourquoi tu vas pas tout droit Non mais c'est courageux le, la, de tenter le, le one-shot pour ce, cette partie-là. Ouais vrai. Et tu peux tenter tout droit aussi. Hein. Non, j'ai pas envie. D'accord, très bien. Très bien, très bien. <rire> enfin... Ah. ah non. Bravo. Fais un 14 s'il te plaît comme ça, t'es en, <rire> <compétition. rire> en compétition. T'es en compétition. Non mais non Mais c'est plus rigolo Vas-y, vas vas le 14. Moi, gêne, le, 14 le 14, le 14, le 14. Il y a eu gêne mais Fly, il va passer deuxième Non. Allez, je crois en toi. Oh en plus, euh, Francis, elle sera toi aussi. Ah, ah non, il a, il a... <rire> C est, c est la belle, France croyait oui. en toi hein. Oh mince Eh hey, mais il en est qu'à 6 voilà. strokes euh, rien. Oh, oh Je pensais qu'il allait fait ah, oui, genre oui, un trickshot, mais il passe sous la map en fait, il fait un OOB. C'est la technique de speedrun. Oui, c'est ça. Ah. Oh. Ah, ouais. oh, oh, oh Pourquoi ça parle d'anus dans le chat Mais arrêtez Je sais pas, il y, y a Charles apparemment. Il y a Charles on qui dit anus. anus, mais oui, c'est quoi ce... Quoi c'est quoi ça, ça, ça, ça, ça Non, je pas, mais je m'inquiète. Non, mais il y a, a Moubot, il va venir, il va te réprimander. Ouais, il aura il bien réprimander. Coucou, Diddles. Oh. Pourquoi je ne frappe pas, c'est fin Salut, Armin. Quoi, l'accent allemand <rire> C'est ta faute, ça. Oh. C'est vrai que c'est un peu ma faute. Oui. Carrément, ta faute. Sauf que je faisais pas exprès. Hein non Où suis-je Là où il faut pas. Oh. Ah oui, ok, c'était si bon, je... mais Armington, il attend de répondre fur sur le chat, quoi. Le mec ne nous intéresse plus du tout à la game. Mais si si, mais disons que là, euh, c'est un peu bloqué. Alors... <rire> c'est un peu insultant. <rire> hmm, je suis bientôt plus dernier. Mais <rire> <rire> non, non, mais quel enfer Ah oh non, pas, pas ce niveau. Mais il est rigolo ce niveau. Mais c'est de la merde ah, mais, -ce ce que mais il a pas l'air d'être rigolo. Ah si si, je vais faire le, le all-in-one. Ah non. Au revoir. Oui hein, euh... Je crois que je suis pas mal. Skirt. Oh non, je m'arrête en plein, en plein tuyau Ah non, on me rends, ouais. Hey, let's on go, go. pars Merci Fred, j'en avais marre de glisser. Je t'ai retenu <rire> J'en avais vraiment marre de glisser, crois-moi. Non Oh, moche oh, oh, moche Fred, Watt ah, on Oh, on moche ça yaya Oh, mais absence oh, de race totale Je te retiens et tu fais ça <rire> Tu te dis mon ami et tu me plantes le club dans le dos. Oh là là On rigole bien. Ah mais on t'appelle Roff dans le milieu. Allez Deuxième. Tout ça parce que j'ai plus effrayé. Tout ça pour me faire perdre. Mais tu perdais déjà de toute façon. Mais non mais mon but c'est de plus être dernier et je commence à approcher l'objectif. Pourquoi je suis passé par le même chemin que toi, Didax Parce que tu fais de la merde. Bah toi ici. Ah non mais je suis... Non Francis, je me bouge pas Ok toi, juste avec ce genre de voix, s'il te plaît Oh oui, oui Oui, oui, oui, Oh la la la la Non, je vais allé trop Quel fort est... ah, non Non, j'ai mis trop de puissance Non, j'ai mis suis... trop de <rire> Non mais c'est quand t'es là, Fred, je... Ça canalise euh, mon accent <rire> sud. Et pourquoi j'ai fait ça, l'idée Oh, ah, je oh pas mal, puissance. pas mal, pas mal, pas mal, pas mal Ça aurait pu être je pire, ça. Ça, aurait pu être... Oh, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Ça Oh, ça aurait pire Ça Ah, je vais tenter ouais, un genre truc quand là, tu fais chier. Et que tu te le un par-dessus le drapeau. Ah, oh, vas-y. Vas le Ali Hoop. Allez. Toujours dernier, mais. Mais <rire> au <rire> moins t'es dernier avec Panache. Oh euh, non, avec pas avec rare. Mais tiens, c'est Oh, mais qui me pousse là C'était moi. con <rire> Ah, nice. Ça va aller, oui. <rire> oh, t'as failli me faire passer. Oh non ah oh non, moche Ah, moche Mange tout, y a pas d'os Mec, arrêtez de me pousser, ça suffit oh Ah Je trouve ça pas sympathique, à force Non mais... Ah mais arrête, Francis Pourquoi je tente le beau jeu à chaque fois Pourquoi je suis toujours là à, à me donner des challenges à moi-même Hop Parce que la vie, c'est trop fond. facile. C'est vrai. Il est simple, ce jeu. Putain, mais j'en ai marre de ma vie Armington, casse-toi Merci. <rire> Armington, casse-toi à nouveau, s'il te plaît Merci. <rire> Non, mais de oh moins là moins... là, magnifique, chirurgical! <rire> ah Allez, non, mais quel enfer! <rire> Il est temps de continuer! Vas-y, Armington, saute! Non, ah, mais non. Mais ah oui, c'est vrai qu'on se fait reset là. automatiquement là! Non, mais je trouve ça beau que tu tentes, euh, Armington! Oh! Oh ah ah ah non! Oh bah fait... moche! Non, mais je vais le. Je vais, je vais, je vais... Ah bah non! <rire> ah bah non! Ah oui, non, mais du coup, euh, Fred Watt me dépasse! Fred Watt n'est oh plus ah dernier! Voilà, il y a une justice dans ce monde. Non, mais je parlerai pas de justice. Moi, j'en parle. Juste de... Euh, comment dire euh, Chance, disons-nous. Euh, aléatoire. Les mondes parallèles de, des possibles, tu vois. C Ça fait beaucoup de phrases pour une seule idée. Oui. <rire> non, mais... Triste fin. Hein. <rire> On n'a plus qu'un seul point d'écart avec le, le premier là. Ah, oh, mais quel enfer, qu'est-ce qui se passe Ah Oula, ça a pas l'air facile. Mais cassez-vous <rire> NON Mais tes égouts, <rire> vous êtes insupportable Pire que tes enfants Barre-toi, Armin, merci. Avec plaisir. Beaucoup, ah mais casse-toi Quoi J'ai rien fait même Mais pas tu m'as poussé J'avoue qu'il a rien fait Non mais le, st non. le stream verra Tu m'as poussé Quoi mais trop pas Mais je, le stream verra, c'est tout Allez, je pense... Birdie mon gars Birdie mon gars Y'a quoi mon gars Non mais tu verras sur le stream... Euh... Bah je regarderai si tu veux. Ouais. Voilà. Je plus... t'enverrai mon Je, je t'enverrai la Il faut <rire> faire quoi là J'adore cette expression. Waouh, ok, euh... Pourquoi tu m'ouvres okay, par là, du coup D'accord. Ah c'est pas oh, par là Ah c'est comme dans Sonic Ah mais... <rire> mais casse-toi Francis Laben Francis <rire> <rire> <rire> <rire> Non, je <rire> suis tombé dans le truc. <rire> ah mais c'est complètement Sonic, Oh nice ça. Oh nice. Ça ça ah, non, non, tombe pas, tombe pas oh, yes. <rire> Ça ne s'arrête oh. jamais <rire> Mais attendez, il y a une possibilité de le faire en... OUI Ouais, oui. j'ai failli Je suis oui. arrivé, ah, arrivé tout en bas, mais j'ai rebondi. Ah, tu as rebondi J'en je, ai marre Oh, j'ai envie de mais attends, <rire> je vais le faire en. Oh ah, put... Ça s'est joué à un millimètre pour que je le fasse en. Un... Oh oh oh oh oh ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah La je putain de ça ah, ah, pardon. Mais ah. arrête de taper sur des trucs, Belka Mais c'est mon bureau, j'ai le droit, je l'ai payé, c'est bon. Cette hein. violence Ah, d'accord, donc si, si tu vas le payer, tu peux ce que tu veux avec Bah oui. Oh ah, non, Francis, payer. non Genre mon clash je, je mon... pourrais le casser, mais il m'a coûté 80€, j'ai pas envie de le repayer. Mais pourquoi vous tentez les trucs Je veux dire que ton bureau ton... il a coûté moins de 80€. Non, il a coûté plus, mais. C'est ah plus solide, voilà. hein, tu vois. Et donc, dans le Yard, t'as perdu. Tu Quoi Ah, ouais, mais ça, il a coûté cher ton bureau Il a coûté vrai, 1 fait, million de dollars. Waouh. Bon, en fait, j'ai pris une table et j'ai dit que c'était un bureau. Moi, j'ai pris des tréteaux, j'ai mis une planche dessus et voilà. <rire> Bravo. Ok, Jeff Bezos. <rire> Sinon, est-ce que vous savez que le bitcoin a dépassé les 10 000 dollars aujourd'hui Ouais. ouais. Euh, il voilà un... y a un mec sur Imager qui doit manger sa couille gauche à cause de ça. Celui, qu il a, celui qui est dans une décharge Quoi Il y avait un mec qui avait... En fait, il y a un mec qui avait jeté son... Non mais attends. Non mais attends. Il y a un mec qui passe son temps à fouiller une décharge. Enfin, je, sais, je pense qu'il a dû arrêter depuis. Parce que il avait... Euh... Jeter son ordinateur et il avait toute sa save des bitcoins, euh, des bitcoins, etc. Oh, oh le boloss. Et ah, il a qu'il avait des millions à la décharge. Oh le bolos <rire> Ah bah j'espère qu'il va bien la cuisiner avec un peu de pesto. Hein, parce Mais euh, non, c'est pas lui. à ah, ma grande surprise. Ah, parce que tu connais tous les gens qui doivent manger leur couille gauche. <rire> <rire> j'ai un tableur Excel, écoute. <rire> mais j'ai fini où? T'es au spawn, <rire> à, à côté de moi, non, tu mais me gênes. par J'étais en mode parcours parfait Ah oui alors, euh, Garandur me corrige, oui, et ça a dépassé les 11 000. Mais bouge Fredois Mais ça va m'amène nous. Mais bouge, mais avance, mais sors du spawn Mais j'étais plus au spawn, spawn. Mais t'es devant moi là, tu me bloques Mais je n'y étais pas, c'est un bug Mais que... j'étais ailleurs. <rire> J'ai raté mon coup parce que t'étais au... étais en train de me bloquer. Tu mais je, je te dis que je n'y étais pas. Un coup était en train d'être joué. Tu te calmes. Un coup était en train. De... On dirait <rire> un arbitre <arcade> d'interville. <rire> mais je vais être obligé de te taper. Bah je t'attends. Oh, ah Valca, oh. t'es mauvais. Mais bah, fais gaffe. Mais ta gueule, Quoi Quoi Ah bah Valca, si gaffe, tu fais. Fais gaffe. on se voit euh... dans un mois, mon gars Pourquoi on se voit dans un mois y'a quoi dans un mois Si tu fais moins. De y, a, y a quoi coups, dans... Y, y un vrai truc dans un mois ou c'est juste pour punchline Santa, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Enfin je voudrais le fait vrai, mais genre oh. en, fait, ça, en fait tu dois me un cadeau et tu vas juste me mettre une droite. C'est <rire> ça, ça <rire> un cadeau commun. Mais... <rire> un pot commun dans ta gueule. Et pour toute l'équipe du golf. Non, ah, non, ah. Ok c'est bon. Ah, Toi, mauvais, bah. Toi, oh, ah, non mais ah, Balka si tu t'arrêtes ah, comme ah, ça pendant 15 secondes t'es premier sur l'écran. Mmh. Ok, ouf. bien Putain mais le mec, il est 8, alors je sais 7... pas rien, ça va m'énerver ça. <rire> non mais vous regarderez mais là, le stream, vraiment, vraiment. vous regarderez le stream. Allez. Que à dire. Mais je te dis que, mais je te dis que sur mon écran. Euh, ça, Charles Salmassis, j'annule ah, mes vrai. billets pour Lyon. Au revoir. Allez salut. Allez ciao. Il reste un, il reste un parcours là. Mais non mais c'est Fly qui ah, ouais, pas. Ouais, Non mais, mais moi, Charles, je, je, Charles, je lui partir. en mettrai, je lui en pour Toi, tu mets juste la puissance que tu veux pour la claque. Bah, euh, ah c'est dommage, c'était le terrain Pirate en plus. Oh, quel bon. dommage S -s -s Salut les petits amis. Est-ce que Coca veut nous rejoindre ou pas euh... Salut. Coucou Kulkos. Coucou. Je Coucou. te vois jouer à put with your Fern. Attends, je vais le forcer, on l'inviter directement. Pause. Oui, oui, il va venir.